C'est quoi Tient, tu viens avec moi Hey là, ah, là Salade Eh ben là Eh hey, madame, hey, vous là, vous êtes mal étiqueté. Vous venez sur des chances et vous voyez quelqu'un dehors Et vous ne pouvez même pas saluer la maison. Et vous dites, hé, hey, il est montré, là c'est qui On se connaît. Eh, hey, c'est vrai, on arrive dans la même maison. Oui. Mais ces gens d'amis là, là, là, là est Elle est venue pour... chez toi, pardon, elle est venue chez toi. Tu n'as même pas honte, elle est venue chez toi Elle n'a pas, a pas pris une bonne éducation non. Monsieur, tu vois qu'une personne assise et tu veux même mettre pas la personne Est-ce qu'on peut parler avec celui-là Monsieur, on se connaît Hein bon. eh? On se connaît Regardez-moi celui-là Tu n'as pas eu une bonne éducation Regardez-moi celui-là C'est le chapeau de vie Non, c'est moi C'est moi mon chapeau Vous allez les abonner, vous allez les abonner comme ça ça fait ton problème. C'est ça. Fait est. je suis fatigué. moi aussi. Ah. Oh, ma oh. <rire> Maman, on est en vie. de là qu'est-ce qu'il a fait? Il faut le laisser. C'est passé là, Oublie le. Elle ne salue pas les gens. T'as vu comment ils sont rentrés dans la maison On va maintenant. Parce qu'elle a gardé voiture. Moi c'est un lit qu'on Parce qu'elle a gardé voiture, elle ne s'allume pas. On s'en va payer voiture. On va payer voiture. inchallah on va payer voiture. Maman, voiture. Tu sais quoi Tu viens de garder avec moi. YEAH! Tonton bonsoir tonton, tonton, bonsoir, tonton. Tonton, bonsoir. même. Bonsoir. Et vous avez quoi Je ne sais pas la personne qui a levé les bonnets de mon Vous avez coupé la partie à lui. Oh shit Quand vous êtes à ici Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous avez salué quelqu'un avant de rentrer ah, Est-ce est que vous avez salué quelqu'un avant de rentrer ah. ah, Non, on est là, on est là. Oui. Les de celui-là vraiment, hein. On a mais ils ont confié la à qui est Mais mais on n'est pas gagné ici. Mais... Et eh, eh, tu disais quoi Que la fille. la. Mais vous avez un problème. Vous... Ah, tu as confié la voiture à quelqu'un ici Mais de eh? Non. Est-ce que quand vous êtes avez... quand vous êtes quelqu'un d'abord Viens nous Eh la petite la loigner... ah, a bougé loin loin là. Attends attends attends ta voiture? Ah, voiture. Ah, le problème de poney C'est la Le ah, de ah, ah, c est c est comme ça. Oui. C'est cambriolage, non? C'est cambriolage. Oui. Mais, y, a pôner, y a là. Pôner, là. tonton, tonton, tonton, tonton oh. Qu'est-ce fait C'est les du On est Je fais comment maintenant C'est la voiture de mon mari. Et Je l'appelle, mais je fais quoi, euh. je fais quoi?